C'est une junction, je suppose maintenant. Oui, il est parce que c'est un mec. attendez tous des réponses aujourd'hui de ce conseil municipal. La réponse annulée. 25 ans qu'il est là. Il n'est même pas capable, aujourd'hui, après une grand pareille d'apporter des réponses à son peuple, à des familles qui sont en deuil Ils ont ramené, comme vous le voyez, de cette hein Alors, nous, on ne pas, parce que la réponse de ce codeine, il y a aujourd'hui, avec les grands fonds juste 2 trois heures le parle des marches des rassemblements, puisqu'après nous sommes plus en terre, il n'a même pas été capable d'honorer ces huit morts en les respectant et leur faire un hommage à Marseille ça n'a même pas été fait heureusement pour nous que ça a été fait par le peuple marseillais par qui on se sent soutenu aujourd'hui, mais on se taira puisque ce qu'il fait là ça fait que augmenter la haine et la rage qu'on a envers lui, J'annonce officiellement aujourd'hui que nos familles des la avec d'autres et de la et on a de une on a monté une association, pardon, ça fait une le permis, le permis, ça va se faire, ça va besoin de notre va on ne laissera personne. Même si, ça va se faire, d'obtenir des réponses. Il ne pourra pas se cacher longtemps et au bout d'un moment, il faudra faire face à la situation et nous répondre. Il faut qu'on fasse